Bonsoir Maître Biokou, euh, je tenais à vous exprimer ma gratitude et si vous le permettez, participer à votre page de témoignage. Pendant de longues semaines, vous avez été à mes côtés et surtout dans les moments difficiles. Si vous publiez mon message, je tiens à dire à tout le monde à quel point vous êtes utile et savez aider les gens. Je ne vous oublierai sans doute jamais. Pierre m'a laissé euh, Je ne supportais plus de le voir aller avec toutes ces femmes. Et puis il m'a abandonné si brutalement. Même si tout n'était pas parfait, je croyais en notre amour. Et je pensais que je ne le reverrais jamais. Et puis je suis arrivée sur votre site, et j'ai eu un sentiment d'espoir. J'étais un peu sceptique au début, mais j'ai voulu essayer. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Vous avez fait revenir Pierre. Il m'aime. Il se montre attentionné. Il m'emmène au cinéma, au restaurant. Et on regarde des films à la maison, au show. Euh, j'ai la belle vie à nouveau et c'est que du bonheur. Sophie de Bruxelles, merci et au revoir.